Bienvenue dans votre émission afro diaspora star life tv aujourd'hui nous sommes à lubec pour la découverte d'une autre star une autre étoile de la diaspora africaine et bien il s'agit d'une grande légende est ce que vous vous rappelez de cette chanson Vous l'avez bien reconnu, il s'agit de monsieur M. Tolti. Nous avons le plaisir de l'accueillir dans notre émission Afro-Diaspora Star Life TV. Bonjour, bien bonsoir, monsieur M. Tolti. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre émission. Comment vous allez Ça va très bien chez vous. Ça va aussi, par voilà, la grâce de Dieu. Euh, qui est M. Tolti pour ceux qui ne vous connaissent pas Ouais, bon, voilà. Bon, euh, je m'appelle M. Et à l'état civil, je me nomme euh, Ali Mama mm -hmm. d'où le nom M-Tolti, M, et M et Mama, et T, T Toi. et compte tenu de ma taille, je place un Tol, Tol qui veut dire eh, GA en anglais. Je place un tol au milieu et ça fait toll Tolti. Vous êtes une grande légende de la musique togolaise à l'époque. Je me rappelle encore. Alors, vous, vous, ça fait longtemps que vous êtes, vous êtes parti de, de, de la scène musicale et du show bis je dirais. Pourquoi euh, Ça, c'est une longue histoire. Euh, bon, disons, euh, dans le temps, il y avait plein d'artistes qui, qui sortaient. Et je me suis mis l'idée dans la tête de me retirer un peu oui. et pour revenir en force. Et donc, euh, après, bon, disons, j'avais perdu l'envie. Oui. Et donc, euh, maintenant, je suis revenu, oui. plus en tant que... Euh, et artiste chanteur, mm -hmm. mais en tant que coach, coach, chose, oui. euh, là on va décortiquer après. C'est vrai, on, on va aller euh, petit à petit dans les détails. Alors, euh, vous, vous, vous n'êtes pas seulement un artiste, mais aussi euh, un promoteur. Parlez-nous un peu de vos événements bon, que vous organisez. Oui, bon, comme je l'avais dit, euh, je suis revenu, euh, mais plutôt en tant que... Euh, promoteur, promoteur oui. euh, en tant que producteur d'artistes. Mmh. Je, je me suis mis dans la tête de produire les roses, comme, <rire> comme ça se dit, <rire> oui. et ceux qui n'ont pas la possibilité de produire leur son oui. et de s'autoproduire. Oui. Et donc, je me suis mis dans la tête de les produire. et J'ai fait l'expérience plus... Je crois que j'ai produit 4 artistes jusqu'à présent. Ah bon ouais, quatre oui. Et chaque fois, il y avait toujours un problème. Oui. Une fois que les artistes commencent à, à être connus, connu. il y a toujours des petits problèmes, de telle manière que j'ai toujours pris un autre artiste. Et pour l'instant, mon dernier, c'était une fille que vous connaissez très bien, Nagy, qui avait oui. eu des problèmes. et oui. On a coupé les contacts. Oui. Et pour le moment, oui. je suis toujours et derrière les scènes en train d'aider les artistes. Ah, c'est ça. Ça oui, ouais, fait longtemps. Bon, c'est que je parle plus beaucoup. Je suis plutôt un peu silencieux. Sinon, euh, j'ai toujours les artistes. Non, je me rappelle aussi, vous êtes une grande légende, surtout pour, pour ceux qui sont de mon, de mon âge. <rire> je me rappelle, quand on était petit, vos chansons prenaient vraiment de, de l'ampleur. Mm -hmm. Est-ce que vous avez la nostalgie de cela maintenant, bon, malgré voilà, la production euh, ou bien... La nostalgie, je ne <rire> dirais pas, puisque euh, euh, bon, ma maison de production est là. Mm. Mon studio à moi où oh. je produis les artistes. Donc, oui. j'essaie des fois. Oui. Bon, faire une oui. chanson, c'est ça, oui. c'est pas un problème. Oui. Mais je dirais la nostalgie, j'ai plus. Parce que oui. ça me suffit déjà que je sois encore dans le showbiz. Oui. C'est ça le nécessaire pour moi. Oui. Et donc, euh, je dirais la nostalgie en tant que telle, oui. pas. Mais je suis jamais parti du showbiz. Je suis vrai. toujours dans le showbiz. Mais j'étais toujours derrière les coulisses à donner un coup de pouce aux artistes. C'est bien, vous vous êtes reconverti rec en tech, en quelque sorte. On te dit ça. Ah, c'est bien. Alors, votre maison de production, bien vos maisons de production, ça, c'est ici, en Europe, bien. En non, c Allomé, donc, Ablogamé, et donc, c'est à Lomé, plus précisément à Blogame. Et d'où le nom même, le, bon, le nom de la maison de, de production, c'est à Blogame one I'm okay. Ablogame, parce que moi mais je viens d'Ablogame, Ablogame 1. Mm -hmm. ouais. et donc j'ai profité pour donner okay. euh, un coup de promotion à, à mon quartier qui s'appelle Ablogame 1. Et donc mm -hmm. euh, Ablogame 1, c'est l'idée dans la tête d'aider les artistes, avec mes, mes critères bien sûr, mm -hmm. c'est que la chanson doit être, une partie de la chanson doit être, en, pas Amina, en mais en langue vernaculaire, ça peut être en cabien mm -hmm. <rire> ou... Ouais. ou je sais pas. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est comme ça que je, je prends les artistes. Souvent, j'ai des, des beatmakers, <rire> des petits beatmakers ouais. parce que les grands beatmakers qui prennent les 200 000, 300 000, mm -hmm. les Horses-là ne vont pas là. Ils vont vrai. souvent chez les euh, petits beatmakers. Ouais. Et donc, j'ai pris cinq beatmakers différents. Ouais. Et ceux-là ne font pas des, des chansons qu'ils trouvent et bon, me bon. Me intéressant me fait, ouais. Il m'envoie et si les chansons répondent à, à mes critères, mmh. je produis. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ah c'est l'occasion aussi à travers notre émission de faire appel à tous ces jeunes, tous ces jeunes rosses qui voudraient aussi euh, grandir dans la musique, euh, venir euh, ouais, chez bon. notre doyen. Ok, je lance l'appel, je dis, eh, si toi qui m'écoutes, oui. t'es rossleur, T'as des chansons que tu trouves bien et tu peux les, tu peux l'envoyer sur euh, et ma page Ablogame number One voilà. ou bien sur ma page euh, Facebook. Ouais. Ablogame number One c'est aussi ma page Facebook ouais. ou sur ma page et l'autre page euh, Mtholti Togo ouais. et j'écoute la chanson si ça répond à les critères, ouais. on parle. On va tous euh, écrire ces informations en barre d'infos. Euh, vous venez de dire que vous, votre critère c'est Produire ça en minant en vernaculaire, mm -hmm. pourquoi non pas, pas tout en vernaculaire parce mm -hmm. que je me suis mis dans la tête de ne pas produire toute une chanson en français, toute une mm -hmm. chanson en anglais. Mm -hmm. la, et la chanson peut être en français, mais au moins et le refrain et ou bien bon, quelque chose là-dedans doit, doit présenter notre langue. Oui. Quelle, que, quelle idée derrière Est-ce que c'est juste pour faire la promotion de la langue, ouais, d'EV bon, ou ouais. bien... Euh, juste... bon, Moi-même, oui. j'avais mes chansons en anglais, en allemand et oui. puis en EV. Mais j'ai remarqué que c'est ce que j'avais fait en EV, oui. c'est cette chansons là qui, qui m'ont donné plus de chance d'être connu. Oui. Et donc, je me suis mis dans la tête, bon, ça, ce sont mes critères. Mm -hmm. C'est bon ou pas, bon, mmh. je ne sais pas, mais ce sont mes critères, il mmh. euh, doit y avoir quelque chose euh, africain dedans, mmh. et plus précisément togolais mmh. C'est très important, ça fait la promotion aussi de notre culture, comme vous l'avez dit, mmh. et aussi notre langue, surtout. Beaucoup de monde en Togo... Si on parle quelle langue vous parlez on dit français ouais. mais notre langue maternelle c'est lever le doublon donc euh, chapeau, à <rire> chapeau à vous à vous pour Merci ça toi. et euh, euh, quelles sont vos expériences par rapport aux événements ou bien aux productions que vous faites oui, les le show -biz show -biz en, en général mmh. et eh, je dois dire eh, ce qu'on avait avant oui. si je compare à ce qu'on a aujourd'hui mmh. il y a une très grande différence Positif ou bon, négatif euh, Je dirais plutôt côté, un, un côté positif, ouais. un côté négatif. Ouais. Par exemple, en euh, notre temps, c'était très difficile d'être connu. Ça veut dire, euh, dans le temps, il y avait seulement la TVT Mais si tu as la chance d'être à la TBT, automatiquement, tu es, es connu jusqu'à l'intérieur du taureau. C'était une autre chance. Ouais. Mais aujourd'hui, et pour être connu, c'est plus facile à cause des réseaux, réseaux sociaux. sociaux. Et là, c'est plus coûteux, comme vrai. avant. Pour être connu, mmh. juste quelques titans, et trucs un peu <rire> voilà. connus, et le reste, ça vient ouais. et tout seul. Mmh. Et côté... Et, C'était quoi la question, non? Oui, euh, côté négatif, euh, par rapport euh, à vos expériences de promotion... Ouais, côté euh, négatif, je dois dire... Oui et il y a une chose qui gêne vraiment oui, c'est oui. que et pour la promotion et on doit appartenir à un groupe de personnes pour avoir accès à des trucs à et bon je veux pas trop rentrer oui, là, je comprends. mais mais vous comprenez ce que j'ai oui, dit je comprends. bon j'ai fait j'ai fait l'expérience deux fois oui, et oui. vraiment c'est une école parce que eh, il y a des, des, des, des euh, prestations, mm -hmm. des prestations où mm -hmm. l'artiste peut vraiment gagner. Mm -hmm. Et là, c'est pas tout le monde qui a assez. Mm -hmm. Même les artistes qui ont des hits pouvaient être dans ce lot, mm -hmm. mais ils ne sont pas dedans juste parce qu'ils appartiennent et à un groupe mm -hmm. euh, euh, qui ne sont pas trop bien vus, mm -hmm. ont ça comme ça. Et ça, c'est un peu dommage. Mm -hmm. Mais et de l'autre côté, je dois dire aussi, eh, aujourd'hui, si je compare à, à la musique d'avant, oui. je dirais, eh, d'un côté, ça va mieux. Parce que quoi Parce que eh, avant, eh, notre musique n'était pas jouée dans les boîtes de nuit au Togo avant. Tu rentres dans une boîte de nuit, il n'y a aucune musique togolaise. Dans les bars, aucune musique... Ouais. Mais aujourd'hui, je, je remarque que, eh, au moins ouais. dans les boîtes de nuit, dans les bars, au moins 10 musiques togolaises ou bien il y a même des séquences qui sont destinées juste à la musique togolaise. Et ça, je dis chapeau. Ouais, c'est un grand progrès. C'est un grand <rire> progrès. Bon. Ce pas trop, ouais. mais au moins, il y a un progrès ouais. ouais, dans ce domaine. Ouais. Euh, vous étiez très connu à l'époque. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune artiste pour atteindre le niveau que vous aviez eu à l'époque Même aujourd'hui, ouais, parce que bon. quand on parle de M M.TOTI, c'est une légende ça, moi, je togolaise. Je veux dire que... N'est pas comment, anyhow. Yeah. Comment Et si... Si tu es connu... Ouais. Il faut garder toujours la tête sur l'épaule. Parce que je remarque que nos artistes d'aujourd'hui, ils sont très très différents. Parce que, bon, disons tout simplement, pas trop gentils. Mmh. Parce qu'à longtemps, on était connu, bon mmh. moi je partais avec des bodyguards et tout, mmh. mais et je ne vais jamais refuser à quelqu'un qui peut faire photo avec moi. Mais mmh. aujourd'hui c'est le cas de son remarque, mm. et ça c'est dommage. J'aimerais aussi savoir, quels sont vos projets à l'avenir <rire> <Et> Mes projets <rire> Je dirais, pour l'instant, ce que je fais, et puis j'ai un studio, et donc euh, je laisse les jeunes aller dans mon studio. Pour l'instant, il y a quatre jeunes qui sont dans, mes, dans mon studio, qui sont en train de traiter de faire leurs chansons gratuitement, mm. et de l'autre côté, et je fais des clips. Une ben, sorte de mécénat, en quelque sorte. Oui. Et ben, comme je l'ai dit, je fais des vidéos et je fais et, et, et la prise de son oui. gratuitement pour quelques artistes qui n'ont pas la possibilité de s'autoproduire. Merci, c'est grand. C'est généreux de votre quelque part. Chose. Oui. Mais espérons que avec le temps, tout ira mieux, ouais. et je vais encore rentrer dans, dans la production, mais ouais. cette fois-ci, bien organisée. bien, bien, bien, organisé, structuré, bien ouais. structuré. Voilà, voilà c'est bien. Alors, peut-être un grand retour sur scène, un jour. Qui M <rire> oui, En tant que producteur, ouais. <rire> <rire> plus en tant qu'artiste chanteur. Bon, ben nous, euh, enfants de l'époque qui vous, vous ont connu, peut-être euh, un show pour euh, se rappeler encore de ces beaux moments. Ouais, quoi, bon, pour un show, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, si, bon, pour des prestations, ouais. si je vais à l'OMA, pour des prestations. Tu sais, à oui. l'OMA, nous sommes juste à l'OMA, juste pour 4 pour semaines. Oui. Et c'est ça même qui était le problème. Parce que lorsque j'étais connu, et je vais à l'Omé, j'ai à peine 3-4 semaines. Oui. Pour la promotion, pour les, les prestations et tout. Oui. C'est ça même qui a fait de telle manière que. Et, ça n'a pas marché tant que, tant que avait voulu. Oui. Et donc, euh, et disons, avec le temps, bon, je serai toujours dans le showbiz. Oui. Mais en tant qu'artiste chanteur, tant là, je C'est difficile. De, de, de, de. Et puis, il y, y a beaucoup de jeunes qui font du bon boulot. C'est euh, vrai. Pourquoi, pourquoi mettre du bâton dans le coup. non c'est déjà vous faites déjà beaucoup pour la jeunesse togolaise ou bien mmh. la jeunesse africaine dans la diaspora aussi c'est c'est louable merci, <rire> merci. Euh, alors un mot de fin vous l'aviez vous avez donné déjà beaucoup de conseils Bonjour. bien avoir d'abord je dois je dois remercier euh, Dali oui. qui fait du bon boulot et, et dans le showbiz et, oui, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour les artistes. Il était dedans avant, je le connaissais. Mm -hmm. Et maintenant, il recommence d'autres choses. C'est alloué et je le remercie beaucoup. Et comme conseil, il mm n'y -hmm. a qu'une seule chose. Et nos artistes, ils n'ont qu'à garder la, la tête sur les épaules. Ouais. Et, et tout, tout ira mieux. Et pour le et la musique togolaise pour la musique 228. Ouais. Et bon, ça marche mieux maintenant, ça va un peu, mais je demanderai à nos compatriotes de consommer aussi le, 200, le 228. C'est sur le chemin, mais faisons encore mieux mmh. en consommant le 228. Mmh. Et si un artiste fait sortir une chanson, mmh. nous avons nos blogueurs, nous avons et nos influenceurs, Partagez, partagez, comme vous voulez. Et tout ira mieux. Voilà, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force, c'est ça. <rire> c'est vrai. Ah, c'était un grand honneur pour nous, euh, Afro-Diaspora, de vous accueillir dans cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un honneur et on vous souhaite aussi un bon vent pour, euh, pour l'avenir. Merci, <rire> merci. Et je vous remercie aussi. Merci d'avoir été dans notre tournoi de cette émission. On se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre étoile, une autre star de la diaspora africaine. N'oubliez pas de partager nos contenus sur vos réseaux sociaux. Bye-bye.